Alors l'histoire commence par le crash d'un avion, euh, un avion de tourisme, euh, voilà, qui à bord duquel il y a un homme d'affaires avec son épouse. Et euh, bon ben, voilà, l'avion se crash justement euh, dans la zone, dans la région du Mont Perdu, provoquant une avalanche qui va elle-même euh, justement c'est une cascade hein, de, de choses, d'événements, une avalanche qui va euh, provoquer la mort d'un de, groupe d'enfants. 24 ans plus tard, donc j'ai enjambé quand même une année, euh, c'est-à-dire c'est en janvier 2023, euh, Antoine Mendy, qui est chasseur alpin, se fait euh, muter euh, à la gendarmerie rurale de ce village que je ne nomme pas. Hein, c'est un village des Pyrénées, mais on ne sait pas s'il existe vraiment. Il y a des lieux que j'ai nommé, qui existe, bien sûr, mais pour un peu plus de liberté, j'ai pas voulu nommer le village, donc il revient à ces, on va dire, oui, bien sûr, à, à, enfin, plus exactement aux racines familiales. Euh, parce que lui n'est pas né là-bas, mais euh, au départ, euh, voilà, il est muté là où euh, il a séjourné chez ses grands-parents dans ce village. Et euh, la capitaine Elda Flores, la capitaine de cette gendarmerie rurale, euh, va peu à peu découvrir que sa nouvelle recrue, qui est son bras droit hein, en fait, puisqu'il est lieutenant euh, là-bas, eh bien, c'est pas très net en fait. Sa présence n'est pas si nette que ça. Euh, Qu'est-ce qu'il est revenu euh, faire exactement dans le coin Et on verra qu'il y aura un lien évidemment avec euh, tous ces événements. Et c'est là où on va commencer à tirer le, le fil euh, conducteur aussi, et puis démêler, démêler tout ça. Tout ça. Le cadre de mes romans est très très important euh, effectivement euh, parce qu'il va donner aussi toute la dimension et toute l'âme euh, à l'intrigue, euh, l'âme des lieux la mémoire aussi des lieux, euh, tout ce qui est vraiment chargé euh, et sachant il euh, y a toujours évidemment des humains, un huis clos euh, quand même en général dans mes One Shot, qui s'inscrit dans un environnement naturel, euh, soit extrême, soit en tout cas... Euh, euh, dit hostile, parce que là encore, euh, c'est peut-être aussi parce qu'on ne comprend pas forcément euh, la nature, on, on est déconnecté. En revanche, malgré tout, ces gens qui vivent déjà euh, là, et eh bien eux, ils font partie intégrante euh, dans Abîme, par exemple, euh, il y a ce village niché euh, comme ça à flanc de montagne, hein, la montagne étant presque euh, une dimension maternelle, euh, puisqu'elle euh, en quelque sorte, c'est le... le euh, le village est contre son sein comme ça, mais elle peut aussi s'avérer dangereuse euh, comme euh, on peut voir en, évidemment en découvrant cette, euh, cette histoire. Euh, le... Ça peut être un personnage à part entière hein, aussi, euh, les lieux bien sûr, le mont perdu. Je le décris d'ailleurs euh, comme euh, un géant voûté. Euh, donc voilà, il y, y a sans arrêt un, euh, une incarnation en tout cas, euh, un va-et-vient entre humain et bien sûr et et milieux naturels et ces éléments de, de la nature. Euh, il y a également un hameau perdu de l'autre côté de la frontière espagnole qui aura vraiment son importance et qui est là encore dans un, dans un contexte, alors j'ai choisi les, les Hautes-Pyrénées pour leur dimension, leur aspect encore sauvage parce que quand on pense il me fallait de la montagne voilà. et quand on pense Alpes par exemple je trouve que euh, on a tendance un petit peu à voir les Alpes comme des euh, stations de ski encore, comme du tourisme, comme un lieu d'ascension, d'alpinisme aussi. Hein. Euh, bien sûr qu'il y a des parties sauvages dans les Alpes, mais voilà, je, je, je voulais vraiment que les gens euh, voyagent tout de suite, les lecteurs voyagent tout de suite, euh, les Hautes-Pyrénées, donc étant déjà plus bas, euh, euh, plus proches aussi d'un autre pays, donc c'est la France, mais ça glisse quand même vers, euh, effectivement, euh, comme j'aime bien euh, enfin, externaliser le, mes, mes intrigues, les exporter dans d'autres pays. Là, je suis restée en France, mais en prenant les Hautes-Pyrénées comme un territoire exotique finalement, euh, où il va y avoir aussi ce qui va enrichir, bien sûr, l'histoire et puis euh, euh, le, le, le, le, les lieux, euh, les, euh, ce qui va apporter quelque chose, bien sûr, à l'histoire. Au-delà du mystère de l'intrigue, il va y avoir euh, les partisans, du, du loup, donc les Hautes-Pyrénées, on pense aussi à l'ours, on pense aussi aux loups qui ont été réintroduits là-bas. Et comme on verra dans Abîme il y a quand même une importance euh, de deux de clans qui on va dire qui s'affrontent, euh, pas forcément dans la violence, mais en tout cas euh, peut-être des coups bas ou voilà, et euh, entre les, les partisans euh, bien sûr de, de cette faune, hein, les défenseurs de cette faune, et aussi les éleveurs. Je n'ai pas voulu faire de manichéisme hein, parce qu'on aurait pu opposer tout simplement les bons et les méchants, les bons voilà partisans du loup et, et les éleveurs. Ben là je montre aussi des éleveurs qui sont quand même désespérés. Euh, qui retrouvent leurs bêtes égorgées. Et donc, qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là bon, Après, il y a aussi un éleveur qui va être partie prenante de l'intrigue puisque lui, il va retrouver dans son pré sept bonhommes de, de neige, euh, une farandole comme ça, un, un cercle, euh, au milieu duquel euh, on verra euh, inscrit dans la neige bon, des mots un peu inquiétants. « On vous aura euh, ». Donc au début, on peut penser que ce sont des enfants qui ont joué et on va s'apercevoir euh, finalement que non. Donc c'est voilà, tout ce contexte euh, effectivement de montagne, de neige, euh, de, de euh, sauvagerie, euh, d'environnement en tout cas euh, très proche de la nature et des légendes aussi. Et puis cette communauté qui vit dans la forêt, ceux de la forêt. Donc euh, encore une fois, la nature est, est très importante avec tout ce qu'elle a de métaphorique.